Faut changer la suspension Pensez oh, par Petit cliquet de 13 bon. Là, comme la voiture est posée au sol, l'amortisseur reste en l'air. Bon, à part qu'il est mort. Je vais peut-être descendre. Salut Il est parti oh. Bon, maintenant, il faut lever la voiture. Voilà. Ça va, j'ai toujours mes pouvoirs. Passe en dessous. Et là, on va démonter ici. C'est du 18. Et voilà, on a un. Deux. On va mettre 2 neufs, Stark Industries il est marqué là. C'est Tony Stark qui l'a fait. Même pas cher en plus, parce que ça vaut 25 euros. Mais bon, il y avait marqué x2. Bon, ça fait euh, 50 euros. Et avec euh, les taxes et l'envoi, ça fait 60 euros. Voilà un amortisseur neuf. Ça pas de jeu. Et un amortisseur pété. Voilà. Ça c'est clair, ça ne peut pas faire ça. Pourquoi je vais démonter la coupelle complète Parce que c'est plus facile de l'enlever ici. Si on essaie de dévisser l'amortisseur, il tourne avec. Donc, on tient là. Voilà. À la péteuse, ça marche pas non plus. Quoi Je sais qu'avec un piqué c'est plus facile. Ok. Oh, bon de terre. Ah. Bon, on va vérifier que la coupelle est bonne. Elle est presque bonne. Presque c'est bon. Ouais. Oh. Oh. On met la coupeur comme ça, comme ça, pas comme ça, on va chercher pourquoi, j'expliquerai dans... dans ce moment. Ça devrait être bon, ok et on replace ça. On remet l'amortisseur, on vise le haut, dans les trous, comme ça, on pousse un peu l'amortisseur, oui, oui, oui, oui. on voit qu'il est neuf, hein. il pousse doucement, il n'y a pas besoin de pousser fort. Hop, on vise le trou. Hop. Et hop. Ok. Bon. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. On peut enfin, avec les rondelles bien sûr, pouvoir resserrer le haut. Voilà. Maintenant, on redescend la voiture. Alors Ah, il est bien. Comment on sait que la suspension est morte Si la voiture remonte avec des rebonds, c'est pas bon. Si la voiture remonte et s'arrête, c'est <rire> bon. Voilà.